Bien, bonjour Youtube, alors il y a ce truc qui a pas mal tourné euh, ces derniers temps, enfin je sais pas, a priori c'est sorti, donc euh, euh, là c'est marqué que c'est sorti hier, euh, a priori donc complot facile hein, qui, qui sort ça, euh, du Sopt, euh, notre cher ministre du travail, je crois que c'est du travail, euh, qui en norvégien voudrait dire euh, connard. Euh, et effectivement, dans les commentaires, j'ai vu plein de monde qui disaient euh, Ah, c'est vrai, j'ai testé, il y en a plein qui ont mis des captures d'écran, j'ai testé, euh, ça marche, etc. Euh, moi, j'ai euh, donc une amie qui m'envoie ça, on me disait forcément, hein. <rire> quand on a des potes en Norvège, euh, voilà, j'ai une amie qui m'envoie ça, euh, tu confirmes. Euh, bon, euh, le petit bug hein, sur l'application Messenger, euh, j'ai voilà, des gros doigts, donc j'envoie des pouces euh, par mes gardes. Euh, je lui dis que j'ai... Je lui réponds donc que j'ai jamais entendu, que je peux donc pas confirmer, et euh, j'ai pris mon dictionnaire, alors je sais pas si vous le voyez, j'ai pris le dictionnaire euh, dans le dico, je trouve pas du sopt, enfin, ou que ce soit dans le côté norvégien, et côté français, euh, à connard, je trouve tosk, que je connaissais pas d'ailleurs, du coup j'ai appris, et dritsak, que je connais, euh, dritsak, euh, qui euh, littéralement veut dire euh, sac à merde. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est les traductions qu'on a pour, euh, pour connard et pas du soft alors du coup je teste et j'ai euh, bon, par défaut je suis en anglais donc j'ai take a shower et en français ça me donne effectivement euh, prendre une douche alors je sais pas d'où google translate me sort prendre une douche parce que alors, douche c'est dush euh, d-u-s-h euh, s-j euh, pardon euh, du coup je, je sais pas euh, parce qu'il ne propose, propose pas de correction orthographique, donc je comprends pas. Euh, bon, on discute un peu avec l'ami. Et, euh, et je me dis, bah, je vais passer un coup de fil à un ami norvégien pour demander. Donc voilà, j'envoie. J'ai une question un peu bizarre en norvégien, et désolé par avance si c'est un gros mot. Euh, est-ce que du sopt veut dire, enfin, ressemble à un mot norvégien, ou veut dire quelque chose Donc la réponse, euh, non, j'ai jamais entendu ça avant. Ou est-ce que tu as rencontré ce mot donc, je donne le contexte. Hein, euh, C'est le nom du ministre du Travail en France. Et il est, entre, il est actuellement, il porte une réforme extrêmement populaire de, sur la retraite. Euh, et des, des, des captures d'écran de Google Translate ont été pas mal. Euh, Ce que je l'ai vu aussi passer sur Twitter, d'ailleurs. Euh, ont été pas mal, euh, mal partagées euh, en disant qu'en français, ça voulait dire l'équivalent de. Donc, hein, J'ai traduit comme j'ai pu. Euh, depuis le norvégien, quand j'ai essayé sur Google, ça me donne. Euh, prends une douche. Bon, donc en, en résumé, je, supp je suppose que c'est un fake, euh, mais je voulais, je voulais, euh, voulais vérifier euh, parce, que, parce que sur les, les postes que j'ai vus, donc, plein de gens confirmaient que, que, c est, c est, que ça marchait. Euh, alors de l'argot, ça peut éventuellement être de l'argot norvégien, mais là le, le truc c'est que je parle, avec, euh, je parle avec un norvégien de Tromseu par-dessus le marché, Tromseu étant très connu en Norvège, pour pour... Euh, euh, enfin, les, les gens de Tromseux étant connus en Norvège pour parler de manière euh, particulièrement grossière. Donc je pense que si c'était de l'argot, ça se saurait. Euh, bon, j'en je, profite pour passer le lien, voilà. Euh, des fois que tu sois curieux, que tu sois... Euh, et, euh, et donc la réponse, euh, bah non, non, c'est pas un mot norvégien euh, le plus proche auquel euh, je puisse penser, c'est « dust » qui se traduit par euh, « jack euh, » en anglais, alors du coup en français, je sais pas trop, euh, « branleur euh, ». Donc voilà. Mais, mais, mais, mais, mais, il y a un « mais » et un petit retournement de situation. Alors, euh, mauvaise fenêtre, évidemment. quand euh, je vais sur Google Translate sur mon PC parce que initialement j'avais pas prévu de faire des captures d'écran de mon téléphone pour Google Translate mais pour le PC et là donc pour l'anglais ça me donne douchebag et en français ça me donne effectivement connard donc je ne comprends pas puisque là c'est en plus c'est vraiment c'est le même service hein, c'est Google Translate dans les deux cas l'un sur mon téléphone l'autre sur l'ordinateur et il y en a un qui me dit prends une douche et l'autre qui m'insulte euh, donc voilà en tout cas des Norvégiens... Enfin... Des. 1. Hein. <rire> c'est vrai que l'échantillon est plutôt réduit, mais a priori, euh, euh, c'est pas dans le dico, et un Norvégien me confirme que ça n'existe pas en Norvégien. Donc je suis un petit peu surpris. Alors, c'est un debunk, debunk à moitié. Euh, c'est un debunk à moitié. Je pense que c'est plus, euh, plus une erreur... Euh, est-ce qu'effectivement, là, le Google Translate euh, prend euh, ça comme dust Il me traduit dust en abruti, donc même pas. Donc je sais pas. Voilà. Euh, donc c'était une petite capsule euh, depuis le stream de Twitch. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si vous voulez en voir plus.